En fait, euh, tout a commencé avec euh, la fin du confinement où on s'est mis à, à, à réserver des billets. On s'est rendu compte au moment que les enfants ne pourraient pas rentrer par Air Canada et le collectif des parents qui demandent leur rapatriement euh, ont écrit euh, à diverses instances, diverses entités. Ils ont alerté euh, pas mal de monde et toujours, il n'y avait pas de réponse jusqu'au bah jusqu mardi 2 juin, en fait, où euh, la réponse est venue de la région Guadeloupe qui a décidé euh, d'affrêter un avion pour ramener nos enfants. On est tous très, très contents de revoir nos enfants. On avait fini les cours depuis, euh, on va dire, plus de deux mois, voire plus. J'ai eu quatre billets annulés, je crois. Je restais chez moi parce que les cas faisaient qu'augmenter euh, au Québec, donc il euh, fallait rester chez soi d'être là, puis aussi un soulagement, on a travaillé pendant toute une semaine pour préparer ce vol là et on est vraiment content et fiers vraiment d'être au Guadeloupéens aujourd'hui. Merci encore à la région, n'avais jamais vu une réactivité aussi spectaculaire de la part de la Guadeloupe, donc on est vraiment très fiers aujourd'hui dans notre entier et encore plus de Guadeloupéens au Canada. Merci beaucoup. La situation était vraiment difficile, très stressante quand même pour certains, sur le plan psychologique. Il fallait souligner également, mais également il y avait des étudiants qui avaient, qui étaient n'avaient qui, qui pas d'hébergement, qui avaient des difficultés financières. J'ai même pas les mots, je trouve même pas les mots, mais là je me dis que merci au président Richalus. C'est une très belle initiative et ce soir, on a du temps. Tous les, les parents reçoivent leurs enfants à l'heure actuelle, donc franchement je suis vraiment touchée. Mais également maintenant à souligner que nous allons effectuer notre 14e correctement parce que nous ne voulons pas euh, propager le virus dans le territoire. Donc là, demain, ce sera la fête des mamans et je suis la, la plus heureuse des mamans. Oui, monsieur Chalus, euh, bravo. Euh, Comme on dit, euh, il faut rendre à César ce qui est à César, il y a de ce qui est à Dieu. Là, il a, il a tout le mérite et nous sommes tous très reconnaissants. On peut merci de nous avoir ramené nos enfants. De certains pleurés parce que deux mois qu'ils attendaient cela. Si, euh, je sais qu'il y a certains qui avaient trois, quatre personnes dans leur studio euh, au Canada parce que les universités ont fermé. Donc euh, je suis vraiment très content pour les familles, pour les, ces jeunes qui rentrent chez eux maintenant, qui peuvent souffler aujourd'hui. C'était une priorité étant donné que personne ne bougeait, donc on a pris nos responsabilités dans l'intérêt des Guadeloupéens. Et je tiens à féliciter quand même à, à Caribe qui nous a beaucoup accompagnés, Yohann Paulin, le délégué interministériel Maël Diza, et toute mon équipe, hein, il le dit, euh, M. Bernadotte, Blombou, qui ont fait un sérieux travail. Beaucoup de jeunes dans d'autres pays ils ne peuvent pas rentrer que très difficile. Lorsque nous avons pris nos responsabilités à Wadloc, nous avons quitté un avion avec la Caraïbe. Alors, alors je vous dis à bienvenue à la Je salue aujourd'hui l'initiative euh, du président de région, euh, le président de la collectivité de Saint-Martin et également euh, le président euh, de la collectivité de la Martinique. Donc je pense que c'était une très belle initiative aujourd'hui. Euh, les jeunes de retour euh, dans leur famille euh, ils doivent être euh, très contents. Et nous sommes en train de prouver là que quand il s'agit de nos enfants, en tout cas quand il s'agit de choses importantes, nous savons nous mettre ensemble pour pouvoir réussir de belles opérations comme celle de ce matin. Donc, on est très content de pouvoir participer à ce rapprochement, d'autant plus qu'on a essayé de faire en sorte qu'ils arrivent à la fête des mères. Ça n'a pas été possible, mais en tous les cas, ils étaient un petit peu plus près. Pour ceux qui étaient en Guadeloupe, ça a pu se faire et on s'en réjouit. Je vous remercie cette grande solidarité régionale.